Montpellier a été pour moi une, une excellente expérience. C'est d'ailleurs euh, à Montpellier que j'ai rencontré la personne qui m'a donné l'opportunité de venir au Canada. Et alors, est-ce que vous êtes venu au Canada à, à, tout de suite après votre euh, éducation? Oui. Euh, en France, à l'époque, il, il fallait encore faire son service militaire. Et parce que je poursuivais les études scientifiques, j'avais pu bénéficier d'un sursis jusqu'à euh, 27 ans à 27 ans, il fallait que je fasse mon service militaire. Euh, il y avait deux options aller en caserne ou essayer de demander euh, d'aller à la coopération. Étant marié avec un enfant, passer mon temps en caserne, ça m'intéressait absolument pas. Et justement, le Canadien que j'avais rencontré, qui se trouvait en année sabbatique à l'université, qui a fait aussi partie de, de mon joli de thèse, euh, m'avait dit quand il est parti. Euh, « Si tu veux venir au Canada, laisse moi savoir, et puis on verra ce qu'on peut faire. » Pour moi, c'est un rêve d'enfant. Parce que j'avais 5 ans la première fois que j'ai dit à mes parents, euh, « Si j'ai la chance d'aller au Canada, j'y vais. » Pourquoi le Canada? Faut pas demander à un enfant de 5 ans. Peut-être les grands j'ai de voir quelque chose à la forêt mmh. quelque chose comme ça. Vous la géologie au euh, Canada, c'est intéressant ben, pour ça. je mais... pas, pas considérer à 5 non, ans pour la géologie, c'est <rire> <rire> quelque chose qui... <rire> C'est un facteur déterminant. Quand j'ai rencontré euh, la femme qui, est, enfin, qui allait devenir ma femme, euh, pareil, je lui ai dit que si j'avais la chance d'aller au Canada, j'irais au Canada. Bien ne me croyait pas. Mais bon, forcément, <rire> euh, on a fait une demande auprès, après ma, mon doctorat, on a fait une demande auprès du Conseil national, du euh, conseil, conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada et j'ai obtenu une bourse de poste une bourse qui était valable pour deux ans et trois mois. Et c'est comme ça que je suis venu OK.